Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo, une ressource pour Unity qui va vous permettre de créer vos musiques, en fait des loops pour vos jeux vidéo. Alors ce site il est franchement bien, il s'appelle soundtrap.com et ici vous êtes sur la page d'accueil. Alors vous avez évidemment un studio, je vais d'ailleurs vous présenter tout de suite son fonctionnement. Vous allez voir qu'il est très simple et qu'en quelques secondes on peut réussir à faire des boucles de, pour notre jeu de son assez sympa. Alors ici vous avez des projets de démonstration, moi je vais partir sur un projet vide. Alors, vous avez ici une timeline assez classique. Hein. Il en existe beaucoup, mais celui-ci, il est vraiment bien fait, fonctionne très bien. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'options assez sympathiques. Alors, on va parcourir les boucles dans un premier temps. Donc, vous avez ici des boucles. Euh, vous pouvez voir qu'on est en premium. Donc, on est en essai premium. Vous avez le droit pendant 15 jours à essayer euh, cette partie premium. Mais rassurez-vous, vous avez une formule basique euh, gratuite qui vous permet euh, de faire 5 projets. Mais on va revenir sur les tarifs ensuite. Donc Vous pouvez voir qu'ici, j'ai des... Des boucles. Alors ici plutôt, euh, voilà, jazzy. Euh, vous avez pas mal de choses. Et par exemple celle-ci. Si je décide de l'utiliser, je la glisse ici dans mon projet. On peut voir que j'ai une piste ici qui se joue en boucle. Et ici, j'ai quelques petites possibilités. On peut voir jouer avec le volume. Voilà, je peux aussi euh, enregistrer ici, activer ou désactiver le mode d'enregistrement pour la piste, et je peux même ici montrer euh, voir l'instrument. Bon là, je n'enregistre rien, rassurez-vous. Euh, donc ça, c'est vraiment parfait. Mais vous allez me dire, comment on peut créer ça bah, Vous allez voir qu'ensuite, on peut aller au niveau des bits. Et ici, on peut aller chercher un bits qui colle. Alors, on a beaucoup de possibilités. Hein Comme vous pouvez le voir. Alors ici, je vais prendre n'importe quoi, mais pour voir, je le glisse ici, voilà. Et vous pouvez voir que ensuite cette boucle va jouer comme ça. Alors évidemment, là, je dois agrandir mon projet pour qu'il apprenne avec. Et évidemment, moi, je ne vais pas le laisser jusque là. Moi, je voudrais que, déjà que cette boucle ici de base va jouer tout du long. Alors vous allez voir que c'est assez simple, hein, une fois qu'on a compris l'interface. Donc je vais agrandir ça pour aller jusqu'ici. Et lui, d'ailleurs, je vais le déplacer, je vais le faire partir un peu plus tôt. Voilà. Alors, on peut voir que c'est franchement simple à utiliser. Hein. Donc, si je veux directement faire ma boucle. Et je peux comme ça rajouter pas mal de choses. Je vais aller ici dans EDM. Voilà, on va rajouter ça. et on peut voir qu'en quelques clics si je veux que ça va un petit peu moins fort ici vous pouvez voir que c'est vraiment très très très simple alors après vous avez d'autres outils qui sont assez sympas donc ici au niveau de l'interface bon classique euh, vous avez ici la possibilité de changer le tempo imaginons que je veux passer en 180 bpm je vais ajuster et là évidemment ça va aller plus vite Voilà, bon, le but ici est de rester en 150, ce qui était pas mal. Alors, je vais essayer de le modifier, pardon, 150, voilà, j'ajuste. Et vous avez aussi la possibilité de changer la tonalité. Regardez ici si je veux passer en euh, E majeur, j'ajuste. un petit changement qui n'est pas flagrant, mais euh, après on pourrait passer en G mineur, je pense qu'on va avoir... C'est quand même très très bien foutu. Alors, vous avez la possibilité aussi d'enregistrer vos propres modifications. Donc ici, imaginons que je vais enlever euh, ma ligne de basse. Alors, je vais peut-être la couper. Voilà. Gardez ça. Et j'ai ici la possibilité d'utiliser le Beat Maker. Alors, c'est quoi Regardez. Je vais pouvoir ici, par exemple, faire un kick. Voilà, donc c'est sous forme de graphique, assez simple à utiliser. Donc ça, je vais pouvoir ensuite l'incorporer directement ici. J'ai plusieurs machines possibles, vous pouvez voir. Ici, euh, string, guitare, enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Vous avez aussi le clavier de piano. Voilà. Euh, donc je peux aussi modifier si je veux enregistrer, regardez. Je vais prendre plutôt l'instrument. Ici, j'enregistre. Euh, hein. J'arrête l'enregistrement. Et on peut voir que ma piste est bien là, ici. Et si maintenant, on écoute ce que ça donne Bon, évidemment, je ne suis pas super doué là-dedans, vous l'aurez compris. Mais justement, l'idée, c'est qu'ici, vous pouvez voir qu'on peut créer une, une musique assez rapidement. Alors, je vous, il y a des effets, il y a plein de choses, vous pouvez ajouter ici... Euh quand vous faites votre beatmaster ici vous pouvez modifier les effets, Enfin, il y a plein de choses possibles comme vous pouvez le voir. Euh, vous pouvez même ici comme vous pouvez le voir ajouter un clavier MIDI pour ceux qui en ont un, euh, gérer la qualité du son. Vous avez pas mal de tutoriels donc allez-y si vous voulez voir un petit peu ce que c'est. Euh, et évidemment vous avez la possibilité d'exporter votre projet en MP3, en Wave, etc. Donc on peut voir quand même que c'est euh, super simple à mettre en œuvre et euh, ça permet de faire une loupe, euh, ne serait-ce que par exemple pour vos, vos musiques de jeux vidéo c'est vraiment fantastique parce qu en qu'en quelques, en quelques clics, on fait euh, une loupe parfaite et on va pouvoir la jouer en boucle dans Unity évidemment. Donc bon, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment on exploite ça dans Unity, je pense que vous le savez très bien, hein, il suffit de le glisser, ce sont dans une audio source. Mais c'est une ressource que je tenais à vous présenter parce que euh, très utile. Alors, euh, on va quitter euh, le studio. Alors vous avez la possibilité de sauvegarder, moi je vais euh, je vais le sauvegarder, allez, on va on va le sauvegarder comme ça je conserverai cette loupe on sait jamais je pourrais peut-être l'utiliser euh, et ce qu'il faut savoir donc c'est que vous êtes ici euh, en premium et vous pouvez mettre à niveau alors au niveau des tarifs c'est pas exorbitant parce que si vous faites un jeu indépendant et que vous commencez à le vendre vous pouvez voir que la version pro vous permet de gérer de 50 projets vous avez accès à toutes les loupes et ça coûte 3,96 euros vous êtes facturé à l'année donc euh, facturation annuelle ou 4,95 par mois si vous voulez l'utiliser qu'un mois donc après rien ne vous empêche de, de, de l'annuler. donc c'est pas énorme euh, après vous avez la version premium et Suprême pour ceux qui sont vraiment euh, qui ont besoin de ça. Vous pouvez voir que vous avez pas mal d'autres choses en plus. Mais je pense que pour nous, ne serait-ce que pour démarrer, la version basique, 0€. Euh, vous avez le droit de faire 5 projets avec 880 boucles, 210 instruments et sons. Euh, franchement, euh, bah, c'est pas mal. quoi. Donc euh, voilà, je tenais à vous présenter en fait Soundtrap qui est quand même euh, franchement pas mal. Vous pouvez voir que ça peut vous créer des petites musiques. Et ici, vous pouvez voir, je l'ai ici. Donc, euh, ce petit loop que j'ai créé en quelques secondes, vous pouvez voir, il est tout à fait correct et pourrait très bien faire l'affaire pour euh, être utilisé dans un jeu vidéo sans aucun souci. Euh, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner euh, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.